Bonjour les amis, hier je vous parlais de la plateforme MT4 que j'ai installée sur mon iMac ici via le logiciel crossover et vous savez que les limitations de, de la plateforme MT4 c'est qu'on ne peut pas mettre des graphiques sur différents écrans contrairement à ProRealTime. Par contre on peut ouvrir donc cette plateforme sur plusieurs ordinateurs ce qu'on ne peut pas faire avec ProRealTime. Alors ce que vous pouvez faire si vous avez plusieurs écrans et que vous utilisez MT4 avec le broker euh, JFD Bank dont je vous parlais hier. Donc un broker que j'utilise depuis plusieurs années. Vous avez ici WebTrader. Donc ce n'est pas la plateforme MT4, c'est votre compte qui est sur euh, un, donc un navigateur. Donc, et vous pouvez voir euh, exactement la même chose que ce que vous avez sur votre plateforme MT4 et donc si vous avez une position ouverte vous pouvez analyser donc sur les différentes unités de temps et ainsi euh, vous pouvez ouvrir une fenêtre, dans un, enfin plusieurs fenêtres dans des navigateurs euh, de manière à, avoir, à pouvoir mettre dans différentes unités de temps donc euh, votre, euh, vos graphiques sur, différentes, euh, sur différents écrans donc ça c'est une solution que vous pouvez avoir si vous utilisez MT4 avec le broker euh, euh, JFD Bank. Donc euh, vous voyez qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions. Donc euh, on va en profiter un petit peu pour, pour analyser euh, le DAX. Donc on vient d'avoir un mouvement à, à la baisse ici qui est arrivé quasiment sur les 12 000 sur le DAX. Donc vous voyez ici un beau mouvement qui a suivi donc vous voyez même mouvement ici, même mouvement et puis sur cette zone ici on a une réaction et le marché est en train de remonter. Alors est-ce qu'il va remonter euh, très fort euh, d'un coup euh, On ne peut pas le dire, il est déjà ici euh, 17h40 à Tenerife donc il doit être 18h40 si vous êtes en France. Donc vous voyez euh, il y a toujours moyen de, de trouver des, des bonnes opportunités pour trader. Là on privilégie donc les trades à l'achat une fois que le marché s'est retourné ici. Vous voyez ici on, le marché qui suivait, suivait bien les moyennes mobiles puis croisement des, mobiles, des moyennes mobiles, les bandes de Bollinger qui repartent dans l'autre sens. Donc euh, vous voyez que euh, il suffit de suivre euh, la tendance et vous pouvez si vous voulez prendre des trades à, à contre-tendance aussi. Si vous voulez aller chercher le maximum donc des, le maximum euh, de ce que le marché peut vous offrir c'est possible aussi. Donc moi je travaille à ça, à prendre euh, des trades en contre-tendance mais euh, bien sûr euh, il faut prendre les trades dans la tendance aussi. Donc profitez des points bas avec euh, quelques indicateurs qui vont vous aider à bien vous orienter et puis donc toujours surveiller euh, comme euh, je vous l'explique dans mes formations, voir à quel niveau euh, vous avez des, des points de retournement possibles. Donc voir euh, si le marché va remonter d'un coup ou bien si vous prenez vos bénéfices avant de, de vous repositionner. Donc tout ça c'est une stratégie à acquérir euh, au fil du temps. Donc euh, voyez que ce qu'on a eu maintenant ces derniers jours sur, euh, sur le marché euh, du Dax et eh bien on a eu donc euh, de nouveau une forte baisse puisqu'on est parti ici quasiment des, des 12.600. Donc si je trace ici voilà on était à 12600 pour revenir euh, sur les 12000. Vous voyez quasiment ici, on est pratiquement sur les 12 000, 12 031 ici donc vous voyez euh, comme les marchés peuvent, euh, peuvent avoir des mouvements importants et vous avez toujours intérêt à les prendre à court terme, à donc euh, prendre euh, vos gains ou mettre vos positions euh, à zéro donc pour ne plus perdre une fois que vous êtes dans, dans le bon sens. mais Vous voyez ici on a bien un marché qui est reparti à la hausse et euh, qui va probablement bon faire encore quelques, quelques mouvements à la hausse, peut-être refaire à la fois tout le mouvement qu'on a eu ici pour retourner vers les 12.600 mais vous avez des points bien sûr des résistances comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes et comme je vous explique dans, dans mes formations, des points où il est important de prendre ses bénéfices et peut-être se positionner euh, dans l'autre sens pour euh, prendre rapidement des gains également euh, sur les marchés lorsqu'ils arrivent sur des, sur des points de retournement potentiels. Mais vous voyez ici donc on est vraiment dans un marché de nouveau haussier et il y a moyen de trader à, à tout moment de la journée. Vous voyez euh, depuis ce matin à 8 heures la, le marché euh, n'a fait que, que bouger et et donc il y a moyen de faire des, des, des très beaux trades, comme vous voyez les mouvements qu'on a eu ici. Donc euh, c'est possible de faire beaucoup de gains quand vous avez une bonne méthode de scalping, euh, les commissions sont insignifiantes à côté donc des gains que vous pouvez faire en scalping donc n'ayez absolument pas peur de ça. Euh, si vous avez un bon broker euh, comme JFD par exemple, les commissions sont très faibles, les, les, les spreads sont très faibles, ça fonctionne très bien sur, euh, sur le DAX. Euh, je vous l'ai dit euh, dans ma précédente vidéo, c'est un broker qui a beaucoup de clients allemands. Donc euh, vous pouvez être certain que ça fonctionne bien sur le DAX si, vous, si comme moi vous tradez principalement le DAX et bien allez pouvoir euh, tirer parti de cette plateforme-là et trouver des solutions si vous avez plusieurs écrans Donc, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo. Voilà donc euh, si vous avez des questions et eh bien n'hésitez pas à, à poster euh, en dessous de cette vidéo. Je vous donnerai encore des, des conseils euh, dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce vers le haut. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment donc euh, je continue à me former parce qu'en se formant auprès des de meilleurs traders et eh bien on continue à progresser et je pense qu'en trading on n'a jamais fini. Moi ça fait 10 ans que je fais du trading, 10 ans que je progresse euh, donc je vous conseille vous aussi de suivre des formations. Bon il y, a, il y a certains traders qui ne suivent pas de formation qui préfèrent apprendre par eux-mêmes. Mais je pense que si vous suivez des formations vous progresserez plus rapidement. Donc vous avez sous ma vidéo euh, un lien vers mes formations. Donc je vous conseille ma formation Scalping, vous pouvez vous, vous abonner Scalping Wishimoku. Donc vous, avez, euh, vous pouvez vous abonner payer tous les mois 60 euros et vous aurez déjà euh, de très bonnes bases pour, euh, pour commencer à trader avec succès. Donc il ne faut pas croire qu'il faut payer 10 000 euros une formation pour arriver à avoir des informations pertinentes mais l'avantage de suivre des formations c'est que vous avez des personnes qui ont déjà cherché, qui ont déjà des années d'expérience et vous allez donc gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent en profitant de formations qui ne sont pas forcément chères qui seront très vite récupérées parce que vous pourrez faire très rapidement des gains en suivant les conseils de mes formations, et ainsi vous progresserez très rapidement. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prudent sur les marchés, ne vous lancez pas sans formation, suivez bien les conseils que je vous donne, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.